Puis mousse, je t'attends pas. Hein. Non non, vas-y, fais-toi plaisir. De, hein, de toute façon, c'est la, ah, la... Ah, Mais ont plus. de la chance. Tu as mangé ça là c'est pour rester sec toute l'année, hein. Des laçons Bah, c'est faut faire des sacrifices dans la vie. Je pas très faim, de toute façon. Tu manges ça comment Comme ça, avec un petit peu de judo. Ok salut les on peut guerriers. On pointe pas les gens du doigt c'est pas bien. Ah ouais. On peut pas les gens. Ok salut les guerriers et bienvenue <rire> sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. il y a des nouveaux viewers. Ah c'est trop grave vous dire c'est quoi ces fils de pute là. Aujourd'hui on va parler des gens qui restent secs toute l'année. Toute l'année ils sont écorchés. Voilà ils, ils doivent avoir un secret. Pimousse leur secret comme ça fin de vidéo le dopage. Voilà. Plus sérieusement tout le monde ne se dope pas faut arrêter de voir du dopage partout les gars. Euh, nous on a une théorie sur ces mecs là. J'ai pas une théorie c'est un, une étude que j'ai fait que j'ai menée moi-même ah d'accord. Et comment t'as fait? J'ai observé des gens qui sont secs à l'année, simplement. Et c'était quoi ta méthode d'observation alors En vrai, je regardais les gens qui restaient secs toute l'année. Et tu disais c'est des, des fils de, franchement. Déjà c'est des fils de chien. C'est quoi Ils pas... sont secs toute l'année C'est pas normal. Ils doivent mentir. Je me suis dit ils doivent mentir quelque part. Et ouais, j'ai trouvé pourquoi est-ce qu'ils sont secs toute l'année simplement. Donc tes cinq premières années, t'étais étais un haineux par rapport à ces mecs-là. Non, j'étais pas un J'ai jamais envié les gens qui sont secs toute l'année parce qu'en général, quand t'es sec à l'année, t'es pas massif. Tu voilà. peux pas être sec et massif quand t'es naturel. Donc je me disais c'est bien il est secs toute l'année, mais pas autant de force que moi, pas aussi massif. Donc, chacun son truc. S'ils si se complent dedans, c'est ça. Moi, je me complais dans mon truc. Tout le monde peut est content. pas être bon partout. Les gars. Ça. Si vous voyez des gens qui sont très secs tout le temps, si vous les mettez de profil, ils sont pas épais sont en plein. général. Nous, c'est ce qui nous arrive en tout cas, parce qu'on est natif. Quand on sèche, on va perdre. Euh, du... Tu perds du volume directement, et ça se voit direct. Du coup, on peut appuyer notre propos avec des gars qu'on a déjà croisés. moi bon, il n'y a pas de drama, les gars. On va juste étudier leur corps Bien pour sûr. appuyer nos propos sur cette vidéo. Après, il y aura toujours des exceptions. Des gens qui ont vraiment soit des problèmes hormonaux ou un métabolisme. Les mecs, ils envoient leur corps, ils envoient des hormones de baisse tu vois mais euh, pour la majorité des gens par exemple je me... qui a une loïc fit qui a problème de thyroïde le mec il peut manger du bullshit toute la semaine il va limite perdre du poids c'est n'importe quoi Après, n'importe y quoi y a aussi les produits qui l'aident même quand il est en off ah, parce qu'il garde sa, sa masse oui musculaire. mais même quand il est en off il maigrit tellement c'est n'importe quoi gros mais euh, pour parler de cas plus concret on a, euh, on a william, déjà. william william qui ben bon il fait pas partie du Fidm, pas encore hein. normalement il y avait pourquoi il physique il y a le pour, en physique en pour les connaissances et il y avait l'ambition de vraie sa chaîne Il parle bien on t'attend dans le film on sera les premiers à faire une vidéo sur ton cas le cas William le cas du plus gros chargé du fit game pourquoi il reste sec <rire> à l'année en plus il habite à mal à mal les produits c'est en... facile hein à tu vas euh... voir les mecs de la mafia à la salle parce ce que tu veux <rire> donc il avait participé au jeu de loi les gars si vous l'avez pas vu jeu de loi allez gars, musculation allez le voir c'était le tout premier et ce gars là il nous avait impressionné parce qu'il était vraiment sec de écorché écorché plus que axel je pense non axel c'est euh, abusé sec. très sec il était très, ouais, sec. très sec déjà dans un premier temps on le voyait en photo on se dit putain il a l'air énorme et tout il est sec et en fait de face il est vraiment imposant ouais. parce que déjà clavicule il... large clavicule large un peu comme Solid mike et il est plus grand que nous euh, mais par contre de profil comme on vous disait tout à l'heure c'est ça il fait moins épais que nous c'est ça à la salle quand il était congestionné j'étais impressionné mais Après je me rappelle quand c'est posé sur le balcon qu'il était euh, bah, tout relâché et tout je me disais il n'est pas si volumineux que ça tu vois est il... Ça. il est normal mais c'est un gros physique hein. bah, ah oui après ça un naturel c'est un très gros physique c'est ça et ça dépend ce que vous voulez si vous voulez un physique euh, le plus massif possible tout en étant sec ou juste être sec et juste être sec c'est facile en vrai ouais c'est je et tu t'entends beaucoup. Après, pareil, un autre, une autre personne que j'ai étudiée, c'est lui. Ouais, mais ça c'était avant. Je là. te regardais quand ouais, avant que ce soit un gros muscle, euh, ouais, avant que je le ramène du côté des problèmes. Je bah, le regardais, moi j'ai rien. Pour parler un peu de mon cas, depuis que j'ai commencé YouTube, mon physique se dégrade. Je prends beaucoup de masse, mais euh, j'arrive plus à rester 7 comme avant c'est que... pas c'est pas le seul hein, même ibra du Corona Gym, c'est ouais, pareil. Ça. Parce qu'en fait, gérer YouTube, les vidéos, les entraînements c est... C est et tout, trop travail YouTube, c'est beaucoup de stress hein. Quand j'ai commencé, j'avais déjà pu ouais, oh, vas-y, tu te finis. tu gagnes de l'argent, c'est facile. L'autre ta tâche 24, tu stresses. Les gars, mentalement, c'est c'est prenant et vous savez très bien que le stress ça joue sur la prise de poids et tout donc euh, bon j'aime bien montrer à chaque fois que je dis ça ça va mais je sais ah que j'ai toujours été sec et là je me plaît pas dans ce physique là mais ça va changer vous pas moi c'est lui que j'ai observé c'est à l'époque où ben on commençait les vidéos ensemble et tout il était sec genre pendant un an il est resté très propre à l'année et tout et je me disais mais il me dit qu'il mange beaucoup et euh, j'ai commencé à observer ce qu'il mangeait et tout je regardais quand tu faisais tes journaux de bord il mettait en dessous ce qu'il mangeait et au final je regardais ce qu'il mangeait sur une journée ça faisait quoi 1800 calories 1900 calories je me disais mais non tu manges pas beaucoup quand tu manges 1800 1900 calories pour quelqu'un qui a peu d'appétit 1900 si gros je regarde journaux de bord, tu étais des fois et même des journées à 1600 en gros. C'était en fin de sèche aussi. Non, tu étais même pas écorché, tu étais normal. Ah ouais Ouais, tu étais normal. Et en fait, le journal de bord, juste pour préciser, c'est que je voulais euh, publier une vidéo de moi par jour où je montrais ma shape avec ce que je mangeais tous les jours sur YouTube. Bon, sur YouTube, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai vite arrêté, j'ai dû faire quoi 40 jours et voilà. Du coup, c'est ça. Là, et c'est là où je regardais un peu ce qu'il mangeait. Et même en passant des journées avec lui, en fait, euh, je me suis rendu compte que quand il était sec et tout, il mangeait pas tant que ça. Non. Il va, des fois, il déjeunait pas. Le midi, il mangeait, il n'allait pas mettre de glucides, il prenait sa collation, une banane, un shaker ou des amandes, un shaker. Le soir, pas de glucides ou très peu et c'est tout, ça lui faisait entre 1500 et 2000 calories. C'est là que je me suis rendu compte que les gens qui restent secs à l'année, ils pensent qu'ils mangent beaucoup, c'est dans leur tête parce qu'ils n'ont pas d'appétit, mais ils mangent très peu en fait. Manger beaucoup. C'est à partir de 2700 calories je mange commence à manger beaucoup, je pense. C'est ça. En plus, ces mecs-là, ils font très attention, ben moi pour mon cas, ouais. au sucre et au gras. C'est Si ça. sur les étiquettes, je vois qu'il y a du sucre ou du gras, je ne prends pas, je n'achète pas. Donc, euh, même s'ils mangent beaucoup d'avoine, de riz, tout ça, la, le total calorique, il ne va pas être énorme. C'est ça. C'est pas assez compact en calories pour que ça monte d'un coup. Voilà, donc pas de bullshit si vous voulez être sec euh, à l'année. Et euh, manger très peu au final. Hein. C'est ça. Et, mais par contre, euh, ces mecs-là, euh, comme euh, par exemple... Euh, Romain du Corona Gym ou Axel C'est un cas encore à part hein, parce qu'il mange des fois du bullshit hein, Romain Ouais c'est vrai C'est encore un cas à part lui. Bon on va rester sur moi alors ça sera plus concret Comment j'ai fait pour avoir un gros volume musculaire Alors que tu dis que je mange peu de calories Pour prendre du muscle je vous rappelle il faut être en surplus calorique Donc ouais. euh, moi par rapport à mon âge, mon poids, ma taille Il faudrait au moins que je mange 3000 calories pour prendre du muscle Entre mieux. 2500 et 3000 en fonction de tes objectifs Donc le William, le William aussi on peut le ouais, prendre Mais je vais prendre toi quand même comme objectif Ce sera plus simple parce que les gens ils t'ont vu évoluer au fur et à mesure de la chaîne Regardez les anciennes vidéos Regardez-le à côté de moi et vous allez voir il était beaucoup Beaucoup moins volumineux que maintenant parce qu'à l'époque ouais. en fait il a fait une prise de masse tellement lente sur le temps sur quatre ans de muscu ou cinq ans quand c'est ouais. connu il est était loin de son potentiel maximum en fait parce qu'il n'a pas fait de vraies prise de masse il a juste fait une prise de muscle très légère ça s'est fait sur le long terme je regarde ton physique au bout d'un an deux ans que tu as mis euh, il n'y a pas longtemps c'est très similaire à quand je t'ai connu tu ça. vois et c'est à partir du moment où il a commencé à beaucoup manger à cause de moi et qui a commencé à faire de la force c'est devenu un gros muscu je t'ai jamais vu aussi massif tu es devenu vraiment très massif mais oui mais très massif ce qui veut dire que là si tu sèches tu effaces tous les que tu as pu afficher avant pour moi ah ben c'est aussi simple que ça va sécher sans perdre le muscle suffit de regarder mais du coup non mais on disait comment euh, je fais pour euh, si je mange aujourd'hui 1600 calories comment je fais pour regarder un physique aussi massif comment j'ai fait pour avoir cette masse là ben, tu as fait une prise de masse avant. voilà c'est ça en fait les mecs qui mangent très peu aujourd'hui et qui arrivent à rester sec c'est qu'ils ont acquis leur masse par le passé c'est ça en faisant une grosse voilà. prise de masse et après c'est plus facile à garder que à créer. si vous voulez créer du muscle obligatoirement sauf si vous êtes débutant Sur va falloir faire une, une, une prise de de masse donc être en surplus calorique mais une fois que vous avez acquis assez de masse musculaire vous pouvez descendre très bon en calories votre métabolisme va ralentir sauf si vous faites beaucoup de sport à côté et vous allez pouvoir rester sec sans perdre trop de muscles c'est ça après une fois que le corps est habitué ça va tout seul prenez du, du stéroïdes c'est un merde <rire> non non non, non là, pour, bah, en gros pour que les mecs qui restent secs à l'année c'est soit ils mangent pas beaucoup soit ils ont une très grosse dépense à côté donc impossible de combler ça ça existe des hein. prof de fitness dans une salle tu dois donner des cours cours tu dois les faire avec les gens t'as cramé 5000 calories sur la journée va manger assez après c'est mort et s'ils si sont secs et massifs, c'est parce qu'ils sont passés par une prise de masse ça. avant de, de, de manger si peu. C'est exactement ça. Et après ils ont ralenti et ils ont gardé leur physique simplement, séchant. Si jamais les gens ils veulent sécher, on a fait plein de vidéos les mercredis. Et d'ailleurs pensez à vous abonner, pensez à lâcher votre like. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver sur la sèche, sur le cardio, sur plein de trucs. Donc, si jamais vous voulez sécher, c'est le moment. C'est le moment de s'abonner, il y a plein de vidéos qui vont arriver. C'est ça, ça c'est le mercredi. Après le dimanche, on sera aussi des grosses vidéos à concept. On invite d'autres youtubeurs, tout ça. On fait les cons. Les gars, là c'est bien drôle. Il faut, faut être là le dimanche 17h, Activez la cloche. Euh, merci d'avoir regardé la vidéo en entière. On n'oublie pas de liker les compléments alimentaires sur euh, QNT Sport Nutrition. Le code Pimousse, Fitness Fusion pour voilà. 20% de réduction sur absolument toute la voilà. boutique. S'il y a là, des godes, 20%. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimousse et Didio Force et fun